En admettant que le processus de recherche nous ait fourni des informations exactes, ce qui nous le savons n'est pas forcément gagné. La deuxième tâche du négociateur va être de traiter l'information. Le traitement d'information est un processus constant. Il se déploie à tous les stades de la négociation. En pré-négociation, lorsque le négociateur cherche à inférer les objectifs ou limites de son interlocuteur. Pendant la négociation, lorsque le négociateur évalue le comportement de son interlocuteur, les propositions et les concessions qui lui sont faites. Et finalement, en post-négociation, lorsqu'il analyse la qualité de l'accord qui est obtenu. Le traitement de l'information, tout comme sa recherche, est entaché de biais et d'erreurs de jugement. Le premier biais dont nous allons parler est l'erreur fondamentale d'attribution. Comme vous avez pu l'observer, dans l'extrait YouTube ci-dessus, l'erreur fondamentale d'attribution rend compte de la tendance qu'ont les êtres humains à attribuer la cause des comportements qu'ils observent à la personnalité ou aux caractéristiques individuelles de l'émetteur des comportements plutôt qu'à des causes qui sont externes à cette personne. En réalité, pour un comportement donné, il peut exister trois types de causes différentes. Premièrement, le comportement peut effectivement refléter la personnalité de celui qui a émis le comportement. Deuxièmement, le comportement peut être expliqué par la cible vers laquelle le comportement est dirigé. Troisièmement, le comportement peut être le fruit de circonstances qui sont externes et dans lesquelles le comportement a été produit. Prenons un exemple. Admettons qu'un lundi de janvier, un de mes étudiants, Lucas, arrive avec 15 minutes de retard au cours de négociation. Je dispose de trois moyens pour interpréter la cause de son comportement. Je peux tout d'abord l'attribuer à sa personnalité. Lucas est un paresseux, incapable de se lever le matin pour arriver à temps au cours. Je peux aussi l'attribuer à la cible du comportement. Ici, c'est le cours de négociation. Ce cours est inintéressant et ne suscite pas chez les étudiants la motivation adéquate pour y participer. Indirectement, en attribuant la cause du retard de Lucas au cours de négociation, ce sont surtout mes capacités en tant qu'enseignante que je suis en train de remettre en cause. Donc vous comprendrez aisément qu'à moins d'avoir une image très très négative de moi-même, ou à moins d'avoir reçu déjà de très nombreuses évaluations négatives sur mes enseignements, je vais être très réfractaire à l'idée de faire une telle attribution. Je suis en effet motivée à me percevoir positivement et l'idée même que le cours de négociation soit peu attractif aux yeux des étudiants ne va même pas m'effleurer l'esprit. Enfin, il est également possible que le comportement de Lucas soit tout simplement dû à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté, qui sont situationnelles. Ici, le train, de Lucas, ou le train que Lucas devait prendre ce matin accusait, chose invraisemblable si on connaît la ponctualité de la Société des chemins de fer belges, un retard de plus d'une heure. Face à ces trois explications possibles, l'erreur fondamentale d'attribution me poussera à préférer la première attribution, l'attribution interne, et à taxer Lucas, le pauvre, de paresseux ou d'étudiants en manque de motivation pour ses études. Quels sont les moyens dont nous disposons pour tenter de contrecarrer ce type de biais eh bien, Certains chercheurs recommandent d'utiliser la méthode de Mille. L'idée de cette méthode est de chercher à savoir si l'absence de la cause hypothétique produit également l'absence du comportement. Inversement, la présence de la cause devrait être une condition suffisante pour que le comportement apparaisse. Alors Reprenons notre exemple. Supposons que j'attribue le comportement de Lucas à sa personnalité. La cause hypothétique du comportement est donc Lucas. Est-ce que l'absence de Lucas produit également l'absence du comportement Donc, En d'autres mots, Lucas est-il le seul à produire ce comportement de retard ou, à contrario, plusieurs étudiants arrivent-ils également en retard à mon cours. Inversement, Lucas est-il un étudiant réputé pour arriver systématiquement en retard à tous les cours Si mon hypothèse est correcte, la présence de la cause, c'est-à-dire Lucas, devrait induire systématiquement la présence du comportement, c'est-à-dire arriver en retard au cours. Appliquons le même raisonnement à l'attribution de la cause à la cible est-ce que l'absence de la cible produit systématiquement l'absence du comportement C'est-à-dire, Lucas arrive-t-il à l'heure, voire même en avance à tous les cours, sauf au cours de négociation Et la présence de la cible produit elle systématiquement la présence du comportement C'est-à-dire, le, le retard de Lucas se produit il à chaque fois qu'il doit assister au cours de négociation Enfin, pour la cause circonstancielle, « Puis-je observer par exemple que Lucas est en retard à chaque fois qu'il se rend à l'université en train, alors que lorsqu'il prend d'autres moyens de transport, Lucas est en réalité d'une ponctualité à toute épreuve ?» Cette erreur fondamentale, qui consiste à préférer les explications internes en termes de personnalité aux explications externes qui sont plus circonstancielles, est observable dans toutes les situations de la vie quotidienne, et donc forcément aussi en négociation. Il est donc nécessaire et important de se poser les bonnes questions si nous voulons éviter de succomber à cette erreur fondamentale d'attribution lorsque nous interprétons le comportement de notre interlocuteur en négociation.